La, la, la première fois le, où il, il a vraiment travaillé sur un rôle de femme en France parce qu'il en avait fait beaucoup d'autres avant en Viridiana, en Tristana c'est dans le genre d'une femme de chambre euh, moi c'était mon deuxième ou troisième fille, J'avais fait très peu avant, je ne connaissais pas Jean-Mont euh, je euh, ne l'avais jamais rencontré et je vais un jour sur le tournage en de, de, extérieur dans une dans une maison de campagne, hors de Paris, un jour d'hiver, faisait froid. Je me mets, les n'étais pas là, je me mets en tournée à l'extérieur, je mets dis bonjour à l'équipe, au technicien que je connaissais, à Louis qui était là. Et puis, euh, on va chercher Jeanne pour euh, tourner, tout est prêt. Et je la vois arriver de loin, elle avait un châle blanc sur... Euh, sur ses Mais de loin, d'une centaine de mètres. Nous étions jamais rencontrés et j'étais le seul qu'elle n'avait jamais rencontré dans, dans toute euh, l'équipe. Elle est venue directement sur moi. Elle m'a tendu la main, elle m'a dit, « Ça, c'était absolument euh, magnifique. On est devenu amis depuis. On, le sait, euh, on, on se revoit encore maintenant. Et euh, un jour, elle est venue me, me trouver. Ça, ça a dit aussi beaucoup de choses sur les, les techniques de, de Louise. Elle m'a dit, « Mais je suis très inquiète parce que aucune indication de jeu. Il me dit vous allez de là à là, où vous arrêtez, vous ouvrez la porte, vous regardez à droite, à gauche, vous tournez. Mais sur ce que je dois ressentir, sur ce que je dois penser, sur il ne me dit rien, rien du tout. J'ai l'impression qu'il n'aime pas ce que je fais. Elle me dit alors dans ce cas-là, le scénariste sert toujours d'intermédiaire de... entre les acteurs, ça m'est arrivé très souvent, mais... et le metteur en scène. Et euh, je vais dire ça, à Louise, qui m'écoute et qui qu'est-ce que vous voulez que je lui dise. Elle m'apprend des choses sur son personnage. Ça c'est le plus beau compliment qu'un metteur en scène puisse faire à un acteur. Elle ah. qui a écrit le scénario. Elle m'apprend des choses sur le personnage. Pas uniquement par sa manière d'être, d'agir, de parler, de respirer, de regarder, etc. Ça, c est, c est, ce n'est pas exactement reporter à Jeanne les mots, pas Peut-être un peu trop jeu mais je lui dis, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il est <rire>